D'abord, tout simplement, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ben, Je me sens mieux. Maintenant que je suis sorti de l'area, la, de ils m'ont mis d'appoint, donc c'est nickel. Quoi. Combien de jours vous êtes resté en réanimation euh, Je suis resté, je crois, 12, 14 jours. C'est un, euh, un peu confus dans, dans ma tête, mais c'est ça, 14 jours. Et vous étiez sous respirateur Oui. Ça... Voilà. Comment c'était-il voilà, oui, y avait toutes les machines qui étaient branchées tout dessus. Pour vous dire, pour vous dire à un certain moment, il euh, y a peut-être des gens qui ne vont pas croire. Les, les... Ce que je vais peut-être vous dire, à un certain moment, je suis en train de voltiger dans le ciel. Pour moi, ça voulait dire que je devais partir. que <rire> Je devais mourir. Et si la réa n'était pas là pour, pour me réveiller et tout, je pense qu'en ce moment, je ne serais pas en train de parler avec vous. Est-ce que vous savez comment vous l'avez attrapé, ce coronavirus Oui. Comment Avec... Euh, Excusez-moi. Avec le, le décès de mon père. Mon père est mort de ça, donc il n'a pas été décelé, puisque on a tous été négatifs, mais seulement, bon, après ça c'est sûr qu'avec les, les recherches profondues, euh, donc ils ont vu qu'on avait le coronavirus, quoi, tous, et nous ont, ils m'ont dit à moi carrément, euh, vous êtes positif. La seule chose et le seul moyen, c'est de vous mettre carrément dans un état en coma. » Voilà. Et après, vous réveillez au bout de 10 jours, 12 jours et essayez de voir un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils, ils sont confiants sur votre état de santé Je pense que oui, puisqu'ils m'ont laissé sortir hier, comme vous le savez. Là, je suis au quatrième étage. Donc, euh, ils étaient vraiment très, très, très contents. Bon, après, je, je vais vous dire... Je ne sais pas du tout si vous avez touché à l'AREA ou quoi, mais lorsque vous rentrez dans l'AREA, ils s'occupent de vous de A à Z, que ce soit sur n'importe quoi, sur le coronavirus, sur une petite grippe. Euh, C'est des personnes qui sont vraiment très attentionnées et qui ne pensent qu'à leur travail, c'est-à-dire à sauver les vies humaines. Et là quand vous étiez en réanimation et même maintenant vous, vous pouvez voir vos proches où vous où vous êtes totalement totalement isolé je suis isolé là, complètement qu'on est normalement normalement on devrait mettre ça voilà mais bon vu que les caméras ne sont pas à l'intérieur de la chambre et tout donc je me suis permis de, de, de, de, de ne pas mettre le masque est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez sortir de l'hôpital ouais, ce sera, je pense, peut-être dans un mois ou dans deux mois. Les, les médecins vous ont rien dit là-dessus Non, non, non, non. Non, parce qu'il y a trop de trucs à faire, comme vous le savez. Le coronavirus, et surtout moi, je veux dire, dans mon cas, qui était dans le coma et tout. Donc je ne sais pas marcher, euh, je ne sais pas tenir l'équilibre. Donc je pense qu'il me faut encore beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses. Et par contre, je tenais à vous dire que, franchement, hein, l'area, je vous assure que c'est des filles qui sont vraiment très, très bien, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, et même je, même, hein, même, je vais dire carrément, les, euh, les, les, les trucs, et médecins les médecins sont vraiment très très bien et ça euh, je vous assure que pour le moment je vais pas encore très très bien mais le jour où ça va bien aller je pense qu'avec l'area on ira manger quelque part voilà. vous avez un, un message à faire passer un message je les embrasse toutes hein, et je lui dis que la famille il faut qu'elle continue leur famille parce que tu, vous savez que. C'est une famille, c'est vraiment une très très très grande famille. Elles se prennent tous les unes pour des sœurs et elles ont raison. C'est comme ça qu'on avancera et qu'on essaiera de... de tuer ce virus. Voilà, ce virus qui est un virus de merde. C'est le cas de le dire, excusez-moi si je parle vraiment très mal, mais c'est un virus de merde.